Mesdames, Messieurs, chers, chers collègues, je suis donc le maire de Fleury-sur-Anne, qui est une commune qui compte 5000 habitants. Et donc vous imaginez les moyens et les budgets que nous sommes en capacité de mobiliser autour de la question de, de l'Internet. Néanmoins, nous sommes Ville Internet depuis 10 ans maintenant. Nous avons eu une approche d'abord qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de basique, c'est-à-dire nous doter d'un site internet, d'être présent sur les réseaux sociaux. Et puis nous avons travaillé sur l'accès, la 3G, la 4G et aujourd'hui la fibre optique. Et en matière d'usage, nous avons développé un EPN pour travailler sur la question de la médiation. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on pourrait qualifier d'un âge à notre échelle, bien évidemment, de la maturité, avec un besoin de muter vraisemblablement dans une démarche de ville intelligente et dans l'accentuation de notre offre de services tous azimuts. Le numérique est aujourd'hui envisagé comme un levier pour faciliter et augmenter le pouvoir du citoyen dans sa capacité d'agir, de comprendre, de s'impliquer. Et comme Jacques Lévy l'évoquait tout à l'heure, il y a à nos yeux une déclinaison directe dans l'urbanisme. Nous développons un nouveau quartier autour de 2000 logements qui viendra développer assez considérablement notre commune dans les années qui viennent, et dans lequel, avec la maquette numérique 3D, nous sommes en capacité d'avoir un discours qui est entendu de nos concitoyens, de pouvoir partager des choses, de les, pré de les préparer, évidemment. Il l'a dit, il a insisté sur cette notion-là tout à l'heure. Elle est fondamentale. Et puis, eh bien, d'être dans un véritable partage, c'est-à-dire de dans les services qui seront présents dans cet espace, la manière dont les uns et les autres pourront s'impliquer demain en et en s'impliquant aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'assez fondamental. Et le lien toujours avec le développement durable, lorsque nous développons des applications... Qui permettent, qui permettent de limiter, par exemple, le nombre de places de, de, de, de stationnement parce qu'on prend conscience du fait que si on n'a pas une place directement devant chez soi, on en a une dans les 100 ou 200 mètres qui sont présents. Et puis d'aller un peu plus loin en travaillant notamment avec les syndics de, de copropriété, avec les promoteurs, en considérant que quand on met une seconde voiture électrique en autopartage et qu'on la gère avec une appli, eh bien on peut supprimer souvent la seconde voiture et on voit tout ce qu'on peut développer à partir de, à partir de là. Ensuite, euh, eh bien on est dans le, dans le partage d'informations parce que on sait qu'on est plus intelligent quand on est plus nombreux et surtout quand on mobilise l'ensemble des parties prenantes. Et ça donne des points d'appui pour euh, l'ouverture euh, des données euh, publiques, donc euh, tout ce que nous pouvons euh, partager. Alors euh, Emmanuel, je n'ai pas trouvé d'autres de, de, mots « open data ». donc. Euh, <rire> des données ouvertes, voilà, merci à, merci à toi. Et puis euh, la, la protection des données personnelles, qui est un vrai sujet, hein, donc euh, tout ce qu'on a pu euh, construire avec euh, French euh, Connect, etc., sont des sujets importants. Et puis demain, et ce sera ma, ma conclusion, donc comment euh, travailler nos matières euh, d'accueillir et de servir en, en mairie, et donc quelles mutations nous devrons euh, accomplir pour être euh, euh, pas celui essentiellement qui sait et qui est le censeur, d'une certaine manière, mais celui qui euh, euh, accompagne, celui qui met en capacité, c'est deux, celui qui est d'une certaine manière un tiers de confiance. Donc ça appelle une mutation profonde des élus, bien évidemment, mais aussi d'accompagner nos collaborateurs, nos, nos, nos, nos, nos cadres de fonctionnement, nos, nos lieux aussi, dans la manière de faire, de progresser, d'être plus en phase avec nos concitoyens. Merci beaucoup.